Bonjour, Mamadou, c'est Albert. Bonjour, Ava. Vous êtes analyste politique. Alors, comment trouvez-vous euh, le verdict rendu à la fin du procès en diffamation opposant Ousmane Sonko Mambéignan? Bah, disons que la, la justice a rendu son, son verdict. Euh, maintenant, l'appréciation qu'on peut faire, c'est que, en tout cas, en, non, on avait craint que la condamnation soit lourde, qu'Ousmane Sonko qu soit, soit privée de ses libertés civiles et politiques. Et il y a eu plus de peur que de mal euh, au regard de, de la décision de deux mois avec sursis. Euh, maintenant, le débat juridique reste quand même. Il va continuer parce que la procédure euh, me semble euh, irrégulière. On n'a même pas écouté les avocats de, de Sonko. Euh, son Apparemment, il y a eu une précipitation. Hein. Le, le, le, ils ont voulu rendre le verdict coup de cocotte aujourd'hui. Euh, la justice ne devrait pas quand même quand même fonctionner. Euh, elle ne devait pas fonctionner de cette manière. Elle a l'obligation de respecter toutes les procédures, quelle que soit la longueur des procédures. L'essentiel, c'est de respecter la procédure et de rendre le, le verdict avec toute sa solennité. Je pense que là, quand même, c'est un manquement. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y aura moins de tensions à partir du moment où Ousmane Zonko va jurer de ses libertés. Mais le problème de fond reste: il y a un bras de fer entre le pouvoir et le pasteur. Euh, le procureur euh, a fait euh, une dernière sortie, on ne sait pas encore euh, c'est du des commandos, c'est du soir de Ousmane Sonko avec les manifestations et les arrestations. Est-ce que ça va se poursuivre ou non? Je, ça c'est des questions qu'on se pose quand même on va y revenir bien sûr est mais est-ce que ce verdict peut impacter sur le statut politique du leader de Pasteur Ousmane Sonko non je ne crois pas Je ne crois pas. Ousmane Sonko est candidat il est chef de parti, il est membre d'une coalition je, je pense que le candidat Ousmane Sonko a maintenant les coups des franches pour faire sa, sa campagne euh, mais mais il euh, y a quand même euh, une grosse question qui pèse sur euh, le, PASTEF. Euh, le le, le ce, les arrestations, les emprisonnements. Euh, Est-ce que ça va laisser le PASTEF indemne euh, je, je pense que là là il y aura il y aura nécessairement un impact négatif euh, sur l'image du PASTEF et sur euh, même la l'engagement des, euh, des militants du passé. D'accord. Et quelle analyse faites-vous de l'absence d'Ousmane Sonko lors du procès euh, Selon vous, c'est par rapport à son état de santé Parce qu'il a un certificat médical de 10 jours. Oui, son absence peut s'expliquer euh, par euh, ce certificat médical, mais aussi par euh, cette brutalité que Ousmane Sonko subit depuis des, des mois. Euh, il, est, il, est, il y a, on sent une certaine lassitude que, que, que, qui fait qu'il ne croit pas tellement à cette justice, il croit pas tellement à, aux forces de sécurité, il croit pas à l'État. Donc c'est quelqu'un qui, peut-être juridiquement, peut expliquer, justifier son, son absence, mais politiquement, euh, je, je pense qu'une hein, diffamation ne mériterait pas de mettre quelqu'un comme Ousmane Sonko dans cette situation-là. D'accord. Alors, la suspension de l'avocat Maître Ousseinou Fall également, n'est-elle pas un moyen d'affaiblir juste la défense d'Ousmane Sonko à 24 heures du procès, comme l'a déclaré le leader du PASTEF Voilà, je crois que c'est tout ça. Il a son certificat médical, mm -hmm. mais il se rend compte que même ses avocats, même ces avocats euh, ne, ne voient euh, leurs droits les plus élémentaires bafoués. Euh, quand vous avez un avocat local qui est suspendu par le barreau, vous avez un avocat étranger qui, qui est expulsé comme un, un, un, comme un mal propre, euh, ben ça n'encourage pas quelqu'un à aller euh, au, au tribunal. Et, et je pense que c'est tout ça. Il explique la déception d'Ousmane Sonko et la déception des avocats. Parce que quand même, celui qui coordonne euh, le pool des avocats, M. Cirelli, ben c'est quelqu'un du barreau, quelqu'un qui est expérimenté. Quand il va jusqu'à déclarer ce qu'il a déclaré, que la politique est entrée dans le tribunal, euh, je, je pense que la justice doit quand même écouter ces, ces, ces avocats-là, et se rendre compte qu'il y a un danger, qu'il y a un danger que la politique euh, s'empare de, de la justice. D'accord. Alors, êtes-vous également en phase avec le refoulement de l'avocat Joanne Branco sur Paris à son arrivée hier nuit à l'AIBD Mais non, ça c'est très grave pour l'image de la justice euh, du, du Sénégal, mais c'est encore plus grave pour l'image de la démocratie sénégalaise. Que ça c'est le propre des, des États des États euh, où il y a la dictature. Quand, quand vous empêchez un avocat à, à, qui vient de l'étranger défendre un être humain, défendre euh, des droits humains, euh, c'est pas la meilleure approche, hein. ça, ça va ternir euh, davantage l'image du Sénégal à l'étranger. Alors également l'interdiction euh, des motocyclettes de circuler, l'arrêt des bus Dakar-Demdic ainsi que les activités euh, de commerce au ralenti, est-ce que cela ne va pas impacter négativement euh, sur l'économie sénégalaise ben, Oui, c'est clair que euh, tous ces petits faits, Ici et là, les, les avocats qui n'ont pas été entendus, le certificat médical qui sert à rien, l'avocat le, le, le, étranger, euh, les, les mesures du gouverneur. Mais tout ça participe en fait à cautionner à l'idée que le tribunal voulait rendre, euh, prendre le, rendre son verdict aujourd'hui même. Donc il y a quelque chose qui est prémédité. Et, et la justice, elle ne doit pas fonctionner de, de cette manière. Maintenant, le, le, effectivement, quand vous avez une justice qui fonctionne comme ça, mais elle ne peut pas rassurer les, les opérateurs privés, que ce soit les opérateurs nationaux ou étrangers. Parce que vous avez une justice télécom, téléguidée, et vous avez une administration aussi téléguidée, ben ça ça ne rassure pas, le, le, notre justice ne rassure pas euh, en donnant une telle image d'elle euh, au Sénégal et à l'étranger. Est-ce que d'ailleurs, il y aurait des investisseurs qui euh, pourront avoir confiance aujourd'hui euh, au Sénégal, surtout avec tout ce qui se passe actuellement Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, il n'y a pas un, un investisseur qui va mettre de l'argent d'ici 2024-2025. Les, les gens euh, ont les yeux braqués sur la présidentielle. Notre justice euh, Bon, elle ne rassure pas les acteurs politiques, à une forte raison les opérateurs internationaux. Il n'y a, a, a pas vraiment un apaisement du climat politique. S'il y avait un dialogue politique, peut-être que ça, ça pourrait rassurer davantage les opérateurs. Mais s'il y a persistance d'un bras de fer, qu'on arrête, qu'on emprisonne, et on, la justice s'abat sur les opposants, ça, c'est un mauvais signal que nous donnons à l'étranger. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous également de la manifestation de l'opposition la veille de l'indépendance Donc, ce sera le 3 avril, la veille de la fête de l'indépendance. Est-ce que ce sera maintenu, selon vous, après ce qui s'est passé aujourd'hui ben, Ils vont maintenir. Tant que le rapport de force persiste entre le pouvoir et Yévé Askan, entre le pouvoir et Ouspansanko, l'opposition va faire euh, pression. Donc la, la, la date du 3, elle n'est pas gratuite, c'est la veille de l'indépendance. C'est aussi une manière de montrer que notre démocratie ne, ne, ne marche pas. Euh, S'il y avait apaisement, aucun, aucun parti de l'opposition n'appellerait à, à manifester la veille de l'indépendance nationale. Donc ça veut dire tout simplement que le pouvoir a du mal à composer avec euh, l'opposition. Donc Alors on peut s'attendre au pire mais bien sûr, si, si la manifestation est interdite, est, on, on, on aura des, des, des, des, des tensions. Ça, ça c'est clair que si le préfet est interdit, euh, le, et que le maintient son, son, son, le jour de la main, maintient sa manifestation, on va vers la tension, comme on l'a vu. Ça va être le même scénario qu'on a vu chez Ousmane Sonko ou bien des députés Congas. Bon, ça, c'est vraiment un cycle infernal. Merci Moundoussi Albert pour votre disponibilité. Merci à Merci Je beaucoup. rappelle que vous êtes analyste politique, donc je vous remercie encore de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Merci.